على الساع، تقول، بو... أطلع، على الساع تقول على rôle pour te plaire, mais si je ne change pas, c'est sûr je te perds, et si la vie nous laissait l'un loin de l'autre, je ne peux te promettre de te, te dire ce qu'il faut, au oh, mal à moi, c'est triste elle, lady, pourtant on avait la vie pour nous, La passion tout ce qu'on garde c'est le souvenir J'aime pas le temps qui passe Imancy si bon l'un le de l'eau Quand je t'appelle Laisse-toi aller Viens qu'on tente à tout baby Et si tu veux ça sera pour la vie Laisse-toi aller, viens, qu'on danse toute la nuit. Et si tu veux, ça sera toute la vie, Seigneur est Señorita ha, oh, Seigneur est amor, Seigneur est Mi amore mi mort. Mi Señorita Malgré tous mes efforts, je reste un homme Et ces choses que j'oublie te causent sûrement des tort Trop d'actes manqués, y a trop de disputes Il faut qu'on se pose, mais il faut qu'on discute J'avoue, dans ce moment, je suis pas le mec Le plus facile à vivre Au début, tu kiffais, tu me délirais Toi aussi avoue, t'es pas vraiment une femme simple à vivre Ce que je vois, ce qu'après la passion Tout ce qu'on garde, c'est le souvenir Quand je t'appelle, laisse-toi aller qu'on danse toute la nuit, Et si tu veux, ça sera pour la nuit Laisse-toi aller Viens qu'on danse toute la nuit, Et si tu veux, ça sera toute la nuit Señorita Señorita Señorita Señorita Je sens qu'en ce moment t'es distante, je vois, je vois bien qu'il y a un truc, qu'est-ce qu'il y a Tu... j'ai fait quoi Tu veux partir C'est moi C'est quoi c'est pas ça. C'est quoi alors Est-ce qu'il y Je sens, Attends, tu m'as entendu? Qu'est-ce que t'as dit? Tu me dis que t'es un autre mec. Attends, d'abord t'es un autre mec. Attends, j'ai pas compris là. Un je autre, autre c'est à dire que t'es déjà avec lui ou tu veux être avec lui? <rire> Moi je peux plus les commandes. Attends, tu vois le mec et c'est ma faute. C'est moi qui suis en faute. Oui c'est ta faute, j'aurais pas été barrière si t'avais été là. Ma meuf me trompe. Je le sens. Écoute, vas-y je rentre en bas. Ma meuf me fait c'est sûr. Je me ronge les ongles. Jusqu'au sang. Ma meuf ne pense qu'au qu'aucune. Je te jure. Il faut que je m'avoue. Me pose des